Merci. Vous pouvez continuer plus tard. Mais maintenant, nous avons le temps de déclaration de députés et députés. Déclaration de députés et députés. La députée de Scarborough Sud-Ouest. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président, les Ontariens, Ontariennes et des gens de ma circonscription de Scarborough-Sud-Ouest sont anxieux. Notre système de soins de santé est en crise. Le niveau de dotation de personnel est très faible. On voit un exode des travailleurs de la santé qui sont en première ligne depuis 2020, qui pourront protéger notre province de la COVID-19. On entend qu'il y a des urgences qui ferment. Les patients qui attendent jusqu'à 24 heures. Et maintenant. Ce gouvernement force des solutions à profit privé à des solutions que les gens nous ont donné euh, la responsabilité de résoudre. C'est inacceptable. Chacun de nous dans cette chambre, peu importe de parti, a reçu la responsabilité de représenter les travailleurs euh, qui payent euh, des contribuables, qui sont venus de partout au monde avec des aptitudes et des et veulent contribuer au secteur de soins de santé. De l'accès gratuit, euh, à la, aux soins de santé universels. C'est au cœur de ce qu'on est euh, en tant que nation. C'est les soins de santé universels. Quand ma famille a eu une tragédie qu'on n'est pas a eu des problèmes. Et je sais que ma histoire n'est pas unique. Beaucoup de gens nous ont partagé et utilisent le système universel. C'est pourquoi je suis là. Nous avons une grande responsabilité en cette Chambre de protéger la population ontarienne et les valeurs qui rendent notre province extraordinaire. Et aujourd'hui, je demande et je demande à ce gouvernement de protéger notre système de soins de santé universel, qui assure que les gens reçoivent les soins là où ils ont besoin, mais là mais non pas là quand ils peuvent payer. Merci. Déclaration de député la députée de barry innisville Merci. Merci, Monsieur le Président. Je prends la parole pour célébrer le travail d'équipe et la réussite athlétique des, de l'équipe de la classe de Barry Bowman. Les filles de la 15e division sont la première équipe de Barry qui ont gagné un championnat provincial. Toutes les athlètes ont montré Alex, Kelsey, Alyssa Glass, Amelia Zill, Anita Croeder, Carlyle, Emma Paul, Georgia Weldon, Kelly Chelsea, Kylie Cam, Morgan Lowe, Nadia White, Riley Black, Tina Shatterfield, Williamson Davis, Zoe Masuko. Mais il y a plus à célébrer, Monsieur le Président, parce que euh, Lena Cross de Barry ont aidé l'équipe Ontario à avoir l'or pour les filles de 14 ans et les garçons de 12 ans ils ont représenté l'équipe d'Ontario et ont aidé l'équipe à gagner dans les championnats nationaux avec une victoire 5 sur 2 sur la Colombie-Britannique. Morgan Lowe, William, Willard Davidson, Riley Black et Jonathan Well ont célébré avec leur famille. Ils ont aidé l'Ontario à avoir de l'or. On a suivi l'équipe de l'équipe canadiens ont gagné. Sébastien saint berry Bombs a aidé à ce qu'on ait la victoire. Félicitations aux, aux athlètes, aux, aux entraîneurs et aux familles. Déclaration de députés, députés d'Ottawa centre. Merci, c'est bien de vous voir au fauteuil. Bonjour tout le monde. Plus qu'habituel, mon corps est ici, mais mon cœur est à la maison. Et la raison pourquoi mon cœur est à Ottawa, comme ce, cette cravate que porte cette semaine, c'est la semaine de fierté à, à, à Ottawa, où on célèbre la diversité du genre. où une équipe incroyable menée par Kedeker a organisé des événements après un événement. Pour mentionner que notre ville est ouverte et inclut tout le monde, et inclut dans quelques minutes ce discours, on va avoir une histoire des euh, travélos pour les enfants pour aider que les familles soient et on va euh, avoir café au Gay au Café Epigo au 25 Leroy. On va avoir euh, une, une pièce de théâtre, euh, Capital Graperide. On aura une parade dimanche à 13h au centre-ville d'Ottawa, et j'invite tous les gens d'être là, que vous soyez là. Et soyez là Marchons et célébrons la fierté à, à, à la capitale du Canada. Et on aura le refuge euh, de, de Arc-en-Ciel, capitale. On peut accepter les gens. Bonne fierté à Ottawa. Accueillons beaucoup de gens dans cette ville incroyable. Merci, déclaration député député de Mississauga. Merci. Demain. La population ukrainienne va célébrer le 31e anniversaire de l'indépendance, ce jour de l'indépendance, c'est des femmes d'ordre En tant que Canadienne polonaise, ça me rappelle que la liberté l'indépendance viennent après les sacrifices d'hommes et femmes. Dans ma circonscription de euh, Messie centre il y a beaucoup de Canadiens Ukrainiens dont l'éthique, de le travail, l'engagement, contribuer au tissu culturel, euh, euh, économique et politique de la, de la province. Des gens comme Wayne Gratty ou des élus comme Ernie Eves, Mississauga a plus de 30 000 Canadiens d'origine ukrainienne et on a accueilli de nouvelles familles à chaque semaine. À l'Église catholique Sainte-Marie, -Sain -Sain -Sain -Sain -Sain -Sain -Sain -Sain euh, l'École Sainte-Sophie, l'UCC ou Business Women Pro Canada. À Mississauga, il y a beaucoup d'organismes qui assurent qu'on célèbre et on maintienne le partiment en ukrainien. J'étais content de récemment sauter la bienvenue au ministre maintenant à Mississauga pour une discussion avec des familles nouvellement arrivées. Et on a, des, on a démontré qu'on va appeler les familles avec accès à l'éducation, à, à la santé, etc. J'aimerais prendre un moment pour remercier les campagnes d'origine ukrainienne Natalia, Nadia Yas, Vera et Victoria. Victoria. J'aimerais leur souhaiter une journée d'indépendance ukrainienne très bonne, slave-ukrainienne. Merci. Déclaration de député. Le membre le député de Kuwaitina. Monsieur le Président. Je veux juste prendre le temps ce matin pour mentionner des réunions qu'on a eues à Kuwaitina pendant uh, l'été. Cela le, le festival uh, uh, Blueberry Suite, uh, qui a célébré son 40e anniversaire, le festival de Lake Rock, le festival de musique Trout Forest, le festival d'été annuel, les Joues de la famille, le tournoi de volleyball de Wacom and Lakes, le tournoi de la Coupe du Tournoi de, et un festival de, de, de l'été, le festival de, de, de, de Natamagwa à Webigwe, le rassemblement à Mishkagwa, aussi bien que les euh, la, Pawao et l'Axo à Grasina, Osiria. Ces festivals sont une célébration de la communauté, de qui nous sommes et des valeurs qu'on a. Et cela a lieu suite à, à, à aux gens et, et j'aimerais reconnaître tous les bénévoles et toutes les heures qu'ils ont travaillées. Ces événements qui sont très importants. Que nous laissons la possibilité de montrer nos communautés, mais de s'amuser avec nos amis, notre famille. Miigwech. Merci. Déclaration du député du député de Durham. Merci, Monsieur le Président. Ça me donne grand plaisir, Monsieur le Président, de reconnaître deux organismes incroyables de la circonscription de Durham qui sont les récipiendaires de 2022 de la bourse de Trillium de l'Ontario. Le centre communautaire Tarrant a reçu 10 700 pour des améliorations nécessaires, une expansion des programmes communautaires. Et le club de natation de Clarington a reçu 2 000 qui a été utilisé pour avoir plus de membres et euh, aider au, au centre communautaire. Ces deux organismes sont deux de 279 organismes de toute la province qui ont reçu ces subventions importantes que notre gouvernement donne. Et je suis très fier que notre gouvernement a fait des demandes au programme du Trillium de l'Ontario. Je, je, je suis content que beaucoup d'organismes comme le, groupe, le Club de Natation de Clarington et l'autre organisme aident la population pour qu'on puisse avoir un esprit communautaire. En tant que député de la circonscription de Durham, je félicite les Organismes de leur euh, honneur bien mérité, de donner des programmes excellents, des services aux résidents de Durham et à la province de l'Ontario. Déclaration de députés et députés de député de markham -Munanville. Merci, Monsieur le Président. C'est bien d'être de retour à Queen's Park. Et je veux commencer à remercier les concitoyens de Markham-Unionville qui m'ont réélu et qui m'ont donné l'honneur de les servir. Je veux aussi remercier ma famille. L'équipe de campagne, les donateurs et des bénévoles de leur soutien incroyable et encouragement. Monsieur le Président, ça a été un été plein d'événements. Pour lancer la saison, j'ai eu une journée porte ouverte au bureau de circonscription, le premier événement en personne depuis la pandémie. Et c'était bien d'être en contact avec mes concitoyens et comment Mark Millenville peut continuer à avoir une croissance. J'étais aussi à beaucoup d'événements organisés par notre communauté d'aînés, y a inclus à Unionville, la société et tous aussi l'Association des aînés Paradis, les événements de l'été. En plus de ça, j'ai participé à célébrations locales. Certaines y incluent euh, le 20e marché de nuit et le 45e anniversaire euh, de l'église adventiste de euh, euh, Creek. Et je me remercie les gens de participer à ces célébrations. J'ai hâte de célébrer davantage de jalons et d'événements. Et à mes concitoyens qui suivent je vais continuer à travailler sans relâche pour vous servir et être votre voix à Queens Park. Ensemble, faisons les, les choses. Ensuite, le député de Don Valley Est. Monsieur le Président, la semaine dernière, le ministre, la ministre de la Santé a admis ce que la population de Don Valley Est depuis des mois, que le status quo dans les soins de santé est inacceptable. Mais ce que mes concitoyens ont dit, que les temps d'attente quand, il quand ils ont accès aux, aux urgences sont inacceptables. De ne pas avoir des médecins de famille plus 50 de nous, c'est inacceptable. Et à cause de ce gouvernement, il y a trop de professionnels formés à l'étranger qui n'ont pas reçu ne reçoivent pas leur accréditation. C'est inaccepté. Le statu quo, c'est que le réseau de santé sans but lucratif n'est pas acceptable. Elle dit qu'on peut avoir accès avec leur carte en santé, mais qu'il n'y a pas d'erreur. Si on a des soins payants, ça va poser des problèmes. Et on voit déjà dans les foyers de soins de longue durée, à but lucratif, il y a eu de résultats bien pires que dans les foyers sans brûle, le états Au Royaume-Uni, on voit aussi qu'il y a de mauvaises choses. Et des centres d'hémorrodialyses à profit aux États-Unis ont donné de mauvais résultats aussi. Et il y a beaucoup d'exemples en Écosse, en Australie, en Irlande, et même l'Organisation mondiale de la santé l'a dit. Ces, les leçons à tirer sont claires. Les soins de santé doivent porter sur l'attention sur les patients, pas les profits. Merci. Merci. Merci. Par la suite, on a des députés de Halliburton Quarter Lakes Broad. Merci. Je suis contente de prendre la parole pour reconnaître et célébrer un jalon important de ma circonscription de Halliburton Quarter Lakes Broad, le 150e anniversaire de, de la foire de Kinmount. En 1872, la foire de Kinmount a lieu dans les fins de semaine dans le village de Kinmount. Les gens peuvent avoir des spectacles d'agriculture, de chevaux, avoir toutes sortes d'événements, parades, etc. Ce qu'on peut seulement décrire. Comme c'est vraiment euh, la brigade de Kinmount. Nous, on a participé à cette foire depuis six générations et mon frère est euh, le président de la foire. J'ai beaucoup de mémoire de compétition euh, dans des événements de chevaux épique, et j'étais la directrice, quand directrice junior quand j'avais 12 ans. Il a une peinture murale qui montre l'histoire de la foire. Et on a eu plusieurs spectacles aquatiques, spectacles aériens, des concours. Il y a des... Il a une équipe de lutte dans la boue en 1985. Et il a même Tommy Hunt qui est venu pour le 100e anniversaire en 1962. À chaque année, il a quelque chose de nouveau à voir. Et j'espère de voir certains de vous au 50e foire de Kilmand, parce que moi, j'y serai. Merci, M. le Président. Merci. Déclaration de député, la députée de Flanborough, glenburg Merci et bonjour, Monsieur le Président. Après deux ans d'avoir attendu euh, la pandémie, la euh, foire de l'automne est ouverte dans ma circonscription. Les foires de Ken, euh, Ancaster, Brenbrook euh, et une autre Flambeau ont montré euh, le processus agricole dans la région. La première, c'est la foire de Binbrook, qui va avoir lieu le 17 septembre pendant la fin de semaine. Après Binbrook, c'est la foire de NCAS le 22 septembre au 25. La foire de NCAS célèbre 172 ans et c'est une des foires les plus vieilles en Ontario. La foire de attire des milliers de visiteurs de partout du Golden Horseshoe Et par la suite, à la foire de Rockton pendant la semaine d'action de grâce qui existe depuis 1852. Toutes les foires promettent un programme complet cette année. Il y a des concours laitiers, des concours laitiers et donc on a aussi les montagnes russes, etc. Quand on y allait, mes enfants et moi, on y allait quand ils étaient proches des animaux. Ou je peux prendre mon petit-fils cette année. C'est important pour les enfants des zones rurales et urbaines d'y aller. Un des aspects les plus importants de la foire c'est que nous font penser à un temple, un temple, une époque plus simple. C'est le temps de célébrer les agriculteurs de l'Ontario. C'est les gens qui nous nourrissent. Et je dis merci beaucoup. Merci beaucoup. Cela remet fin à la période.